Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Poulki, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. War aujourd'hui c'est Rapport de Bataille. BAM! Donc aujourd'hui Rapport de Bataille, je suis en compagnie de l'Exode, de l'équipe. From Nowhere Player. Euh, tu vas jouer aujourd'hui une armée c'est vrai, même deux, voire trois codex en fait. Ah. Ika, Admech et un petit assassin qu'il ne faudra pas oublier. Ok, ok, donc une bonne combo de plein de, plein de bonnes choses de la part de l'Imperium. Bah, pour ma part, ça va être la même chose, je vais jouer également des armées de l'Imperium. Je vais jouer Blood Angel et Astramitarum. On passe tout de suite à la présentation des armées. Alors pour la partie AdMech IK, euh, on a un détachement auxiliaire super lourd de la maison Raven avec pour commencer euh, deux crusaders double Gatling canon inferno et la petite nacelle qui va bien et de l'autre côté un petit errant avec le canon inferno et la tronçonneuse Reaper. Pour la partie Admec, euh, on part sur un bataillon Stig J8, euh, le moins en c'est fun, avec euh, donc deux euh, Tech Priests euh, et deux escouades euh, de Rangers avec double arquebuse ainsi que une petite escouade de Vanguard pour compléter le bataillon avec euh, deux petites rifle. Euh, en attaque rapide, on a cinq poulets avec lance taser. Et pour finir, deux petits CP dépensés bien, de façon bien appropriée qui me permettront de choisir un petit... Ben, je sais pas, vas-y mon petit, présente-moi ça. Donc qui me permettront de choisir soit un petit Eversor, soit un petit Culexus, mais je pense pas, soit une petite Calidus, j'y réfléchis encore, ou bien un petit Vindicaire. Pourquoi pas Entre les l'Eversor et le Vendikiaire, mon cœur balance. Donc, au niveau de la présentation de mon armée, euh, je joue une liste mélangeant l'Astra Militarum et euh, le Codex Blood Angel. J'ai choisi trois détachements, une brigade, un bataillon classique euh, également, et un suprême commande Blood Angel. Donc au niveau des mes choix, euh, on a donc les choix de troupes, les six escouades d'infanterie, ici et ici, deux compagnies, deux tank commandeurs avec euh, obusier et euh, canon laser, dont un qui a la relique avec le, le gros obusier, mené par ce Countaz, euh, de Straken, qui est la figure de Lord Macarius, que j'apprécie énormément, en termes d'élite, on va avoir une escouade de boules Green, 6 boules Green, un astropathe et un priest. Et enfin, euh, on va avoir également 3 sentinelles, 2 avec lance plasma lourd et une avec canon laser. Et en choix de soutien, une manticore, une wyvern et une escouade de canon laser. Ensuite le détachement catachan supplémentaire, le bataillon, donc avec trois escouades d'infanterie ici, ici et ici, menées par deux compagnies commandeurs qui seront représentées comme cela. Et enfin le suprême commande de l'Angel avec les trois Smash Caps. Donc un avec le marteau de balle, un avec les ailes de l'ange euh, et un euh, vanille, comme, comme on peut dire euh, tout simplement. Donc euh, voici la table pour notre partie, sachant qu'on a tiré le scénario numéro 4, donc le scénario des piliers, euh, qui consiste à contrôler ses piliers en fin de tour de jeu et pas de tour de joueur. Celui qui les contrôle, euh, qui en contrôle plus que son adversaire marque des points, et également celui qui a fait plus de capés marque des points de victoire supplémentaires. Euh, les objectifs complémentaires ont été posés dans un coin ici par ma personne et en plein milieu de la table par notre ami Alex. Du coup, on va pouvoir faire le jet de dés du, du choix du côté. Donc nous allons prendre un magnifique dé chacun et on va le lancer là où il y a marqué stop. Et je gagne le choix du côté, je suis ravi. Et donc, du coup, je vais me mettre de ce côté-ci. Voilà, je vais laisser Alex se déployer. Alors, euh, déploiement pour euh, l'admec Ika, euh, on a essayé d'être euh, très offensif puisqu'il a choisi euh, le bon côté euh, là où sont placés euh, deux objectifs euh, secondaires en plus de son pilier. Donc euh, voilà, le but c'est de faire avancer les IK, faire avancer les poulets et, et on va voir ce qui se passe à la phase de tir euh, pour essayer de prendre la table rapidement, sinon s'il s'étend, je suis dans le mal De mon côté, je n'ai pas joué très agressif. Hein. J'ai surtout mis euh, une vague de, de gardes impériaux euh, entre moi et mes tanks et euh, toute mon artillerie, en fait, tout simplement. Euh, L'idée, c'est que j'ai fait quand même plusieurs, euh, plusieurs cordons en mettant euh, les bullgrins sur la gauche et après bah, des couches et des couches et des couches de, euh, de figurines d'infanterie. Voilà, j'ai euh, les maneresses qui sont bien à couvert, avec les sentinelles, les canons laser, la manticore enfin bref. On va essayer d'asmater tout ça à distance. Ça va être le feu. On va demander à Alex, est-ce que tu souhaites démarrer cette partie Oui, bien sûr. Très bien. Est-ce que tu souhaites me voler l'initiative Eh si bien... Si tu le fais, je mange mon chapeau. Eh bien non, je vais te laisser démarrer la partie. Donc, on se retrouve dans quelques instants instant, instant, pour le démarrage de cette partie après mon déploiement. Rappelons scénario 4 avec les piliers, les quatre piliers ici, ici, ici, ici, ici et les objectifs secondaires là. Et là, c'est parti pour la castagne. Alors début du tour 1 pour l'admec, on va dépenser deux petits CP pour recruter un éversor qui arrivera tour 2, très certainement. Et on va tirer le petit cantique qui va bien. Oh my god, mais c'est un 6, c'est parfait. Hop, un joli petit 6 pour relancer les jets de touche au 1 au tir. Donc ça va servir pour les petits snipers qui vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Et c'est parti, oh, au tir je garde. Défendre l'objectif 1 qui doit être de ton côté, ça va être génial. Défendre l'objectif 3 qui est du mien. Défendre l'objectif 6 qui est du tien, il me semble aussi. et Puissance de feu écrasante, marquez 1 PV si vous avez entièrement détruit une unité en phase de tir. Marquez 2 PV si vous avez détruit au moins 3 unités. Et j'ai le choix pour un PC de pouvoir annuler pour ce tour une... une carte. Et je pense que je vais annuler puissance de feu écrasante parce qu'il y a quand même largement moyen que euh, le petit monsieur me, me tue plus de 3 unités. Donc je vais annuler celle-ci pour ce tour. OK, mouvement terminé. On va passer à la phase de tir et essayer de péter un peu du battle tank avant de rentrer dans les lignes de l'Astra. Parce que je crois qu'il y a un bull green qui est collé au décor. là. Et qui va me servir de tremplin. Marché pour le key. Alors la phase de tir est terminée. Euh, on a réussi à sortir une petite sentinelle à la gatling. C'est un petit peu overkill. Euh, un, on a abîmé un tank commander qui, qui a perdu 5 PV. L'autre tank commandeur est sorti. Euh, celui qui avait la relique, c'était sympathique. Et euh, ensuite, euh, on a essayé un petit peu de défourailler sur les gardes impériaux qui étaient devant, les petits catachants, euh, et maintenant ça va être la phase de charge. Et... Ok, donc phase de corps à corps, on va lancer les charges. Donc la charge euh, du errant, euh, du pardon, du crusader ici, euh, ben, on va charger euh, une, deux et trois unités. On va essayer, euh, et la charge du, du errant là-bas, dans les boules green. Okay. On va jeter le errant, c'est parti. Eh bien, c'est un échec. Cuisant. Ok, euh, bah c'est dommage. Et on va passer sur l'autre. Tu fais tes tirs de contrecharge, j'imagine Oui, je vais les faire. Ben vas-y. Après mes tirs de contre-charge de fou, j'ai réussi à enlever un PV. Un PV de la honte. À Lika. Et la charge La charge à. a 6. Oh mais ça me... passe. Ça passe, Je ça passe, Kiki. Nickel. Le combat que tout le monde attendait. Lika. Lika, Crusader, va charger, a réussi à charger une escouade de gardes impériaux. Il va pouvoir déchaîner sa fureur sur trois pauvres petits clampins. Et ce sera donc un total de 12 attaques. Et donc on est sur du 3. Plus. Et donc, 12 attaques sur du 3. Ouh mmh. Ouh mmh. Force beaucoup, endurance peu. Deux <rire> plus. Ah, je suis encore des 1, c'est magnifique. Allez, bon, oh, ça nous fera 6. Oh, oh non, ils sont morts. Tu vas pouvoir donc bail-in dans mes unités. Ai les trois derniers mecs. 3 pouces Trois pouces, c'est bon. bon. Qu'est-ce qu'on a scoré de beau Eh bien, un joli défendre l'objectif 3, et qu'on commence à faire, et euh, bah, les autres, euh, ça va être coton, ils sont chez Papa Poulki. Donc euh, on va en défausser. De quel tu défausses oh, Au hasard, le plus loin, le 6. D'accord. Voilà. Et donc du coup, à ton prochain tour, tu récupères celui-ci. Puissance de feu écrasante. Il n'y a qu'un seul point qui a été marqué, celui du premier sang. Euh, et maintenant, c'est l'heure de la riposte de l'Astra Militarum. Eh bien, c'est mon tour, et je vais donc pouvoir tirer les cartes Maelstrom pour ce tour. La première étant pas de prisonnier. Ensuite, sécuriser l'objectif 3. Il est chez moi. Il est chez toi. Ça me fait plaisir. Chasse au gros. Oula. Et tenez la ligne. Ouh, super, je ne peux pas le faire au premier tour. Très Alors, bien. Qu Est-ce est qu'il qu y a un défaucher. objectif que tu veux retourner pour ce tour. Allez, on va peut-être te, te virer la chasse au gros. Allez, on te vient la chasse au gros. Très bien. Feu pour le déplacement. Donc, euh, fin de la phase de mouvement. Euh, J'ai surtout bougé euh, mes petits gars. J'ai désengagé avec mes, euh, mes gardes euh, au centre pour pouvoir prendre un objectif. Euh, J'ai fait sortir mes boules green pour aller euh, taquiner un petit peu à un IK, voir ce que ça va donner. Euh, je me doute que ça n'a pas donné grand chose, mais bon on va essayer de l'abîmer au cac avant, au tir avant. Et euh, sinon très clairement je, je, je me suis positionné pour essayer de marquer un point par rapport au pilier. Voilà, donc on va enchaîner par la phase de tir. Et donc fin de cette phase de tir fantastique où j'ai réussi à enlever en gros 8 PV à l'IKA. Euh, L'Ika de CAC, celui-ci. Et euh, maintenant, on va passer à la fabuleuse phase de corps à corps. Euh, pour aller essayer d'arracher encore quelques PV avec mes boules green avant de, avant de mourir, avant de partir. Donc, euh, donc voilà, voilà où on en est. C'est parti pour la phase de corps à corps. Allez, c'est parti. C'est l'attaque des O-Green sur l'Ika. 16 attaques. Oh, les eaux les boules green. Tous les mêmes. Hein. Gros, il musclé. il tire, les et musclés. C'est beau. Pas Force 7, endurance 8, c'est du 5+. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y en a un qui passe. Où passe. ça, le 2 Mais 5+, plus. il n'y en a qu'un Oh, il y en a deux. Oh. Oh là là. Vas-y, vas je fais mes sauvegardes. Donc, c'est sur moins combien hein Moins 2. Moins 2, ouh, sur du 5. Ouh, sur du 5. Ouah, une baigne. Une beigne. Euh, combien il y a deux, il me Alors, l'écoute la petite tronçonneuse dans la tête des eaux gris bullgreen. Le hein. bullgreen Qui <rire> arrivera jamais. Le bullgreen de gars. Ouh, toi qui pêches. Forge beaucoup, en endurance combien Pas cinq. beaucoup, hein Donc, 3 plus. Oh putain, non, oh, c'est pas possible! Je vais mettre ça sur ma save en vue à 4+. Vas-y. Il l'a réussi. Oh, c'est réussi. Oh mon dieu. Très bien. C'est pas possible. Ça me va. Et ce qui marquera la fin de la phase de corps à corps. Donc, euh, fin de mon tour, eh bien je ne fais rien du tout. Euh, je vais même euh, me défausser de sécuriser l'objectif 3. Et je vais marquer le défaut. Je vais récupérer Chasse gros pour le prochain tour. Et tenez la ligne. Euh, oui. Oui, oui, oui. Et est-ce que. Eh ben non, j'ai déjà défaussé une carte. Donc, euh, donc voilà. Euh, par contre, en termes d'éternal, je contrôle trois piliers. Donc euh, je marque euh, des euh, victory points, contrairement à notre ami Alex. Par contre, lui, j'en rencontre plus que toi. Et du coup, par contre, lui fait plus de kill points, donc va marquer des points en plus. Et en plus, il euh, défend l'objectif 3. Ça va être le tour d'Alex. Et hop, début du tour 2, on a tiré, sécurisé l'objectif 2 et l'objectif 3, on le rappelle le 3 est juste en face de chez moi et en parlant de 3, on a fait un petit 3 pour relancer les jets de touche en phase de CAC Et on se retrouve pour la phase de mouvement. Phase de mouvement terminée, les petits poulets se sont avancés vers l'objectif 2, les petits skittari aussi. On s'est désengagé et on a fait venir un petit assassin là-bas à la fin de la phase de mouvement. Ici, le gros poulet s'est décalé pour aller chercher l'objectif 4 si jamais il venait à être tiré. Et on passe à la phase de tir. Alors, pour euh, comme on est en Raven, hein, pour euh, deux PC, euh, je vais utiliser un petit stratagème qui permet de relancer euh, tous les jets pour toucher, blesser, etc. Euh, donc, euh, et même pour le nombre de tirs. Et donc, on va commencer euh, par le Crusader qui est là-bas au fond et qui est à 18 pouces de notre Lehman le Russ, bien sûr. Et donc, il va lui mettre un petit coup deux canons euh, infernaux euh, qu'on appelle euh, le, le Thermal Cannon maintenant, euh, dans sa mouille. Euh, il va mettre euh, le, la Gatling dans les eaux green, dans les bulles green, pardon, qui sont là-bas. Et euh, mitrailleuse lance-flammes dans la petite escouade de 20 gardes impériaux, juste devant. Et la nacelle dans les. Ouais, l'escouade d'armes de, de, lourdes. C'est superbe. C'est parti. C'est parti dans les bulles green. La sulfateuse. La sulfateuse C'est merdique, c'est merdique, je suis même pas si 6 pas. Donc sur du 3 ou plus Oui. De deux relances, parce que je suis ravani. D'accord. Donc hop, et les deux relances, et bien ça touche. Donc les boules green, ils sont en du combien 5. En du 5, donc c'est sur le 3 plus C'est le 3 plus. C'est parti euh, écoute, euh, tac, tac. Et donc, donc ça te fait, fait, fait 7 sauvegardes, 7 sauvegardes à moins 2. 2. Donc, moins 2. Donc, dommage 2. 2 plus 1 avec euh, le stratagème. Du coup, c'est des save à 3. Donc, je vais les faire une par une. Non, il n'y a pas besoin en fait. Bah, c'est dommage 2, t'as combien de points de vie 3. Ah bah, bah, fais les doutes. Hein. Euh, donc 1 qui prend le PV, 1 mort. Encore. Et un mort et un à un PV. Un mort et un à PV. Voilà, on est bien. Merci Boblin. Donc trois tirs de Thermal cannon. cannon Donc hop, sur du 3. C'est magnifique. Ah, je peux rejeter les 1. C'est beau. Ça fait 3 tirs qui passent. force et beaucoup. Endurance, pas beaucoup par rapport au thermal Cannon, c'est sur les 3. 3+. Donc, plus grande de la blessure. 1. Et voilà, ça fait 3 qui passent à moins 4. Vas-y, je t'en prie pour les sauvegardes. Vas-y, vas-y. Et donc, les 3 save. Voilà. Tu ne passes pas. 3d6, les gars. En fait, c'est deux fois 3d6, les gars. Et je choisis le plus haut, donc je vais faire une par une. Mmh. Donc 2d6. 6. Euh, si. Donc déjà, il a 11 PV donc, donc, plus qu'un point de vie. Et ben voilà, c'est bon. Est-ce qu'il explose C'est dommage. C'est bien dommage pour toi. C'est tant mieux pour moi. Donc, tir de mon seigneur de guerre, le deuxième crusader sur la wyvern au fond avec euh, le canon inferno, hein, le canon thermal. Euh, la nacelle va aller se loger dans euh, les boules grines. Euh, la sulfateuse va aller se loger dans les boules grines. Euh, la mitrailleuse et le lance-flammes vont aller se loger dans les petits euh, gardes impériaux qui sont juste devant. C'est parti. On est parti. On va commencer par la sulfateuse, un des 6 tirs et j'ai envie de faire 6. Donc je fais 2 tirs malheureusement. Et pour un PC, je vais les relancer. Et j'en fais. 4 je récupère ton PC? Non. Hop, allez, 4 coups de thermal canon. 3, t'as pas de malus là-bas dedans, 3. Et eh ben c'est bon. Ça en fait 3. Hop, c'est du 3. Et ça fait 3 blessures à moins 4. Ah, mon cas, donc c'est à euh, 6. Ok, donc 3 de 3, 3 décisions dommages. Ça fait 6, ça me va. <rire> oh, c'est l'échec ah, C'est l'échec Ok, euh, les boules green avec la sulfateuse. La sulfateuse Donc c'est 14 dés. Puisque c'est la fureur, ah oui, la furie. Hop, 14D, et donc sur du 3+, quand il y a un 6, ça, ça pique. Oh la vache, euh, il est cassé le 6 là, ou tu me le oui. casses ou pas ah ouais, Hop là, et eh bien c'est un 3, hop, hop, je relance mes 1. Et, et le, un, le 1 fait un 6, sinon je fais un échec, deux échecs et je me rajoute une touche. Voilà, parce qu'un 6 donne deux touches. Hop, force, beaucoup, endurance pas beaucoup, on pas est pas sur le 3+. endurance 5 quand même, Là, je, sais, je sais. un qui est cassé encore. Un qui est cassé Oh, heureusement c'est un 1 cette fois. Et ça donnera toujours un 1, donc 3+, et ben c'est un gros échec. Tu rerolles T1 Ah, bah ben non, tu rerolles plus T1. Non, et non, je rerolles plus. Hein. Sinon, ça fait 7, 7 sauvegardes 7, à moins 2. Alors, la première du mec qui est blessé à 4+, et eh ben il est mort. Ah euh, Non, c'est pas à 4+, d'ailleurs, c'est à. Bah, ben, il a fait un, de toute ouais. euh, Ensuite, à 3+. Plus. Ok. Il perd 2 points de vie. C'est bon. bon. J'ai fait 4 ah, J'ai de save en tout. Et ouais, bien encore un. Encore un. Non, non, voilà, il est mort. Ça fait deux morts. Fait deux morts et, et euh, encore un, c'est tout. Un donc deux morts et un à deux points de vie. Et un PV. OK. Maintenant, les mitrailleuses. Les mitrailleuses, ici, euh, bah, le D6, déjà du lance-flamme, ici. Ah Tu ne mettais pas dans, le, dans les boudrines Ben non, non, la mitrailleuse okay, et lance-flamme, okay. ici. Ça marche. Euh, donc, le lance-flamme, deux shoots. C'est ballot. Deux touches. Oui. De touches. Euh, force beaucoup, endurance pas plus. beaucoup. 3 plus. Hop, c'est bon. Deux on save. A, on a vraiment un réel problème à acheter les déos au même endroit. Je sais. Je sais. Vas-y. <rire> on a du mal. Voilà. Donc Deux morts. De et trois shoots. Ici. Hop, à 3 plus. Deux mitrailleuses. Et une save normale. Ah. Normal, normal. Ah, hein, normal. C'est la mitrailleuse. Et voilà. Un mort de plus. Et un mort de plus. Ok. Ok, euh, wow. la nacelle, wow. la nacelle monsieur aussi, et la nacelle aussi, hein, monsieur le baron dans les boules green, hein, des six tirs. 4 tirs, hop, hop, 3. Euh, ouais, super, ça passe. C'est du force 5, endurance 5, 4. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. On repassera. Au revoir. Et le débrief. de la phase de tir, euh, bah, ça a beaucoup nettoyé, côté euh, véhicule là, de l'Astra Militarum, on a le Lehman Resk à sauter, euh, on a la Wyvern qui a pris pas si cher que ça finalement, on a laissé la Sentinelle à un point de vie ou deux points de vie je crois, deux points de vie, euh, et on a nettoyé un petit peu du Bull Green, ça fera plaisir, on évitera de mourir. Euh, avec mes petits poulets euh, qui vont charger dessus dans très peu de temps. Et c'est parti pour la phase de charge. Fin de la phase de cac. Euh, donc euh, l'Ika reste collé à ses petits gardes impériaux. Et on en a nettoyé quelques-uns. Donc euh, c'était le Baron. Euh, L'autre Crusader a aussi fait quelques dégâts dans les euh, gardes impériaux de base. Il n'est pas ceinturé, tout va bien. Euh, de l'autre côté les boules green ont disparu euh, sur une charge magnifique des euh, poulets qui, qui ont fait un, un nombre d'attaques assez sympathiques grâce au stratagème qui leur fait euh, euh, ajouter plus de au aux touches euh, donc plus de aux touches ça fait ça fait des dégâts Ok, et sur la partie euh, fond de table, fond de table, les Versors a fait un petit peu de ménage sur les petits gardes de Catachan et est allé cliquer la sentinelle. Donc, je vais avoir derrière les ennemis, pas de prisonniers, chasse gros et tenez la ligne. Donc, tenez la ligne, ça va être euh, réalisable à condition que j'arrive à tuer les Versors, euh, ce qui n'est pas une mince affaire. Euh, et également chasse au gros, est-ce que c'est réalisable Ça me paraît un peu compliqué parce que j'ai plus trop d'outils pour ça. Tu, tu, tu, tu, tu. Ouais non ça va être. ça va être pas facile. Ça va être pas facile. Mais euh, on, va, on va dire à la grâce de l'empereur et, et allez. Et allez, c'est parti. Phase de mouvement. Fin de phase de mouvement qui a consisté uniquement à. Fall back, euh, Faire fallback mes différents gardes, j'ai fait fusionner le pack euh, de Mordian ici et j'ai fait arriver mes capitaines de l'angel ici et deux là-bas. On va voir ce que ça va donner. Fin de la phase de tir de l'Astra Militarum qui s'est vu euh, euh, enchaîner par un superbe corps à corps des Mordians contre l'Ika qui ont réussi à faire à peu près rien du tout. Ensuite, euh, il y a eu quelques tirs euh, occasionnels. Euh, on a enlevé quelques PV euh, à l'éversor, mais, mais, pas, mais pas énormément. Euh, et derrière, on a enchaîné sur la phase de corps à corps. Les premières charges sont passées. Du coup, un capitaine Blood a pu atteindre son objectif de charger un des IK et les autres sont euh, sont plus ou moins safe. On passe à la phase de CAC. Donc, euh, le Capitaine Blood versus Lika. On a 8 attaques parce que j'ai réussi en utilisant le petit strata à faire 3 attaques en plus. Sachant qu'il a sa petite rage noire. Ça fait 8 attaques qui touchent sur du 3. Et roll des 1. Ok. Donc pour l'instant, on n'a qu'une qui touche pas. Et force 8... C'est du 4, plus, donc 3, plus parce que c'est Blood Angel. Et on est sur 5 blessures à moins 3. Donc sur du le 6, hein, C'est euh, à à ça. Donc 4 save qui passent. Euh, 4x3. 12. 12 PV. Ça pique. Oui, ça fait mal. Oh. Du coup, il passe un palier en dessous Non. Ah tout. si, il passe un paillant. Euh, en fait, il a perdu 13 paillés, passe ah, un payant. Eh oui, eh oui. Donc ça riposte terrible dans ah. quelques instants. Donc la riposte de l'Ika, piétinement. Allez, 4+, plus. plutôt bon. Il faut que tu relances le petit. Ça passe. Ça passe, hop. Force beaucoup, endurance pas beaucoup. Pas plus. pourquoi je me chie là-dessus ça fait 4 baignes. 4 save. Ah, ça. 3 plus 1 vue. Il y en a une qui passe pas. Et c'est dégâts 2, c'est oui, ça Oui, dégâts 2. une ouais. à 6. Donc 2 PV. Ah oui. Ok. Tiens. Et je pense qu'on va les revoir en fin de phase de CAG. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est fin de phase de corps à corps où, à ma grande surprise, mes gardes n'ont pas réussi à terrasser Lika. Donc je vais utiliser 3 PC pour faire retaper mon euh, capitaine Belangel sur le seigneur de guerre c'est parti donc euh, re 8 attaque. on a un petit 3 qui est parti là genre euh, à 2 genre à 2 est ce que il lui reste combien de pv s'il te plaît Eh bien il en a 24 il en a perdu 13 donc il en reste, il en reste 11. 11 je vais relancer un des ok j'ai consommé 4 PC, et là, c'est superbement de la merde. Voilà, donc une blessure. à un 4+, à 6, pardon. Voilà. Donc, euh, il, prend, 3. il reprend 3 PV. On arrive sur la fin de ce tour. Euh, je ne fais pas chasse au gros, je ne fais, je ne fais pas grand-chose. Je fais derrière les lignes ennemies avec mon capitaine Blood. Euh, je ne fais pas pas de prisonnier. Je ne je fais, fais pas grand-chose et c'est la grande tristesse. Euh, voilà, donc ça va marquer la fin de, de mon tour 2, euh, où je suis plutôt en mauvaise posture, sachant que à la fin, euh, donc, euh, Alex fait un, un point de victoire en faisant plus de KP que moi. Mais par contre, je contrôle plus de points que lui. Et donc, du coup, je marque également un point. C'est parti pour le tour 3 des Zika. Et le tirage C'est parti. Là, Sécuriser l'objectif 5. Il est Tout au, au centre. Non, au centre, là. C'est que chasse au gros, magnifique. Tu peux plus le faire. non euh, Si, tu peux le faire. Tu ah, peux peux le faire, le faire. Euh, Tenez la ligne, si au moins trois de vos unités sont opérationnelles et entièrement dans votre zone de déploiement. Ce qui n'est pas le cas, et là, à l'heure actuelle, tu en as un, deux. Oui, deux, euh, si j'en ai trois, en fait, mais tu as aussi... Euh, ouais, j'ai mon capitaine qui Donc, fait chier. Je ne pourrais pas le faire, sauf si je dessoude ton capitaine. Je est... vous attends, monsieur Ce Bond. semble être... <rire> C'est parti pour la phase de move. Fin de la phase. Deux moves. Euh, on a rapproché les poulets. On va aller euh, charger, tirer euh, sur les gardes histoire de nettoyer et prendre les pions d'objectif. On a fait un petit fallback avec les IK histoire de se repositionner et tirer et sur les. Sur... Et se réparer. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné. À chaque fois, un PV, c'est bien dommage. Euh, c'est toujours ça. Et on va aller euh, tirer sur le capitaine BA qui sont. Euh, des grosses menaces pour les IK et euh, partir à la chasse au gros. Euh, c'est parti pour la phase de tir. Donc euh... Phase de tir terminée. Euh, on a arraché la gueule d'un capitaine B.A. qui s'en était violemment pris à notre seigneur de guerre. Euh, L'autre IK n'a rien fait sur le capitaine B.A. absolument rien. Il a tout réussi toutes ses sauvegardes. Euh, oui, on a raté une au on a pris un bébé. Ah oui, c'est vrai. On lance là un PV, c'était sympathique. Euh, ici, rien de spécial sur les gardes impériaux, on va attendre la phase de charge. Et euh, les planqués du fond, les blindés planqués du fond ont tous pris tarif. Mais bon, 10 points de vie euh, chacun sur 12, euh, ça me laisse un petit goût amer. Et une sentinelle est morte. Ah, une sentinelle est morte, effectivement. Donc euh, il reste encore du monde. Phase de charge, c'est parti. On va déclarer euh, nos petits skitari ici qui vont charger euh, nos, petits, euh, nos petits gardes impériaux ici. Hop là, c'est parti. Charge à 8, ça passe. Fais-nous tes petits tirs de contre-charge quand même. Euh, oui. On est ah, ce serait sympa. Alors, je joue avec un pipou aujourd'hui, c'est pas possible. <rire> Je vais te demander un dé. Vas-y. Ah, attention, attention, attention. Deux blesses. De blesses. Est-ce que je fais une sauvegarde avec plusieurs Parce que je t'ai dans oui, oui, Non, sans déconner, c'est ah ouais, beau ce bien. jeu. C'est pour ça que, que j'aime jouer. Ouh ah ouais, Ben, bah, c'est bon. Les poulets vont charger là-dessus, vont charger là-dessus, sur les gardes des mordiants. Enfin, ce sont tous des catachants, mais les mordiants qui sont au centre et aussi sur euh, le petit Prieste, là, euh, que je vois passer, et le Tempestus. Très bien. Allez, tirs de contre-charge, c'est parti. Euh, fais déjà ton mouvement de charge et ensuite on fera les tirs de C'est parti. Oh, un magnifique 11. 11. Je vous fais grâce des tirs tire de contre-charge. Après les pylines. Je pense que cette phase de charge va sonner le glas de, de l'armée Astra militarum car euh, notre camarade a réussi l'ensemble de ses charges. Quasiment tout le monde est contacté. Euh, moyenne des charges, hein, on était à 10 sur, sur 4 charges. Donc on est, on est quand même plutôt pas mal. Euh, on rattrape la phase de tir désastreuse et, euh, et ben on va voir ce qui va se passer euh, dès maintenant sur, euh, sur le corps à corps. Même les personnages ici sont, sont contactés, les versoriers. Ils... Ça va être ce qu'on appelle un Pro-Bang-Bang. Bang. Donc tu réutilises le même stratagème que tout à l'heure pour tes ça. poulets. Exactement, donc plus deux pour toucher. Pour taper, on va faire taper un poulet sur l'escouade qui est ici. Euh, et on va faire taper les quatre autres poulets sur les mordiants qui sont là. D'accord. Ok. Euh, C'est laisse... parti, ça nous fait un total de beaucoup d'attaques pour les, les poulets. C'est ça. 3 chacun. Donc il y a 12 attaques sur les mordiants. 3 attaques sur le, les katachans. Euh, les c'est ça. 2 okay. plus sur les mordiants. Et. Exit. Les 1. Ça fait beaucoup de 1. De plus c'est bon. Et donc là, ici, ça fait 2. 5, ça fait 10 supplémentaires. Ça fait beaucoup, beaucoup d'attaques. Force 8. Euh... On est sur du 2+. Sur 2+. Tu as oublié un dé, très cher camarade. Et ben, je l'ai genre 3. Donc tu as ceci de sauvegarde. Donc à moins 1. Vont-ils mourir Je pense bien que oui. Et j'en sauve absolument aucun. Le combat qui nous intéresse, c'est le capitaine BA versus. L'ika, ici. Euh, ça va être sanglant parce que il y a une, une grosse vengeance qui doit être prise. Donc l'ika va piétiner. C'est ça. On va essayer de lui marcher sur la gueule. Et sur du 3, ça pourrait passer, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de deux. Voilà. Et ici, c'est sur du 3, également. Et ben voilà, ça te fait ça, ça le garde à moins un mon poulet. Il y avait 7 à 2 plus euh, ouais, ouais, d'accord. Oui. Genre rate 2. Donc, il perd 2 PV. 4 PV. 4 PV, ce qui l'emmènerait à la mort. Euh. Et ah c'est D3 PV. C'est D3 PV. Donc, deux fois ton D3 premier D3. 2. Attends, ouais, mais il y a une fin de... Oui, non, mais c'est pas grave, ça fait, fait, ouais. ça fait 3 PV. Ça fait 3D3, donc 3 phino pain. Ok, mais il est pas mort. Il lui reste un PV Il lui reste un PV. Ok, il oui. peut riposter. C'est l'heure de la riposte. 5 mmh. attaques. Euh, reroll des 1. Et lui il a le marteau de balle, donc il a pas de malus. 5 touches et 3 blesses. Ah. Bah moins 3. Donc euh, toujours euh... à 6. Allez. 3-6. Non. Un 6. C'est déjà pas mal. 6 PV. 6 PV. Baf Fin de la phase de corps à corps. Le capitaine Béa a tenu face à l'Ika. Et lui a rendu une bonne claque à 3 de damage. Donc c'est un, un statu quo. Ici, le seigneur de guerre n'a vraiment pas fait grand chose contre les gardes. Et les gardes lui ont bien rendu l'appareil. Les dindons, quant à eux, ont été très efficaces. Et n'ont rien reçu comme un riposte farouche. De la part des personnages qu'ils avaient attaqué. Et on va pouvoir passer à la phase autour euh, 3 de l'Astra Militarum. Mais d'abord, qu'est-ce qui a été scoré par notre ami Eh Adès ben, pas la chasse au gros, pas tenir la ligne. Non, non. C'est Sécuriser l'objectif 5, oui, euh, non. Ben, en fait, il y a tes gardes à côté. Voilà. Et l'objectif 2, oui. Un oui. point. Bon, ça fait un point. Magnifique. Est-ce que j'en défausse un bah, je pense que chasse au gros, je peux le faire au prochain tour. Sécuriser l'objectif 5, pas forcément. T'es bien planqué dans la ruine. Je peux pas vraiment venir te chercher, n'est-ce hein mm -hmm. pas Donc, euh, non, et je vais le défausser. Tenez la ligne à la limite. On peut peut-être aller chercher ton capitaine BA euh, okay. caché au fond. Début du tour 3, Astra Militarum, aussi appelé le tour de la détresse. Donc, je tire sécuriser l'objectif 6, ça tombe bien, il est chez moi. Et sécuriser l'objectif 3, ça tombe bien, il n'est pas du tout chez moi. Euh, bah C'est parti, phase de mouvement. Donc, fin de la phase de mouvement, j'ai fait sortir mon capitaine BA pour le faire aller vers l'objectif 3 et essayer d'asmater de, de quelques-uns des Skitari. Euh, j'ai envoyé les gardes restants là sortir pour essayer d'aller filer un coup de main. Euh, j'ai complètement abandonné ce point de la table. Et euh, j'ai réussi à me placer correctement pour pouvoir fallback par rapport au Seigneur de Guerre euh, Ik, Tout en contrôlant l'objectif. Donc là on va passer à la phase de, de psy puis phase de tir. Qui ne va, va pas me permettre de faire grand chose. Mais euh, on va essayer de marquer un maximum de points. Phase de tir extrêmement rapide. On est passé directement à la phase de charge. Les gardes à ont réussi à charger dans les Skitari, ainsi que le Capitaine Blood. Euh, C'est parti pour les attaques du... des gardes impériaux, qui vont commencer avec leurs 5 attaques sur les Skitamool. Hop. Allez, ils sont chauds. T'attache un power. Oh, ils sont chauds. Euh, ça fait 3 blessures. OK. Allez, 4 save, 3 save. Eh bien, ça fait 2 morts. Ça fait 2 morts chez les Skitamool. Un... Ok. Et du coup, euh, j'ai pas le choix que euh, de, de tout mettre dans les euh, spitamoules d'à côté. Lequel euh, Le capitaine euh, Bob. Les autres Ouais. Ok. Donc ça touche sur deux 3. Voilà. C'est magnifique. Merci le capitaine. Et donc du coup, demain. Ah, J'ai euh, une 6 plus 1 vu. J'ai une 6 plus 1 vu, je t'en prie. Et ben. Un. Et lance au 20, le salaud. Un mort. Ok, et du coup, on va aller cliquer comme ceci, ces messieurs. Voilà, et on va passer ensuite à un autre duel, plus loin. Donc euh, le combat suivant c'est mon Capitaine Blood face à l'Ika, 5 attaques, merci la rage noire, donc je touche sur du 2 parce que j'ai le marteau de base. Et on est sur du 4 pour blesser, donc 3, donc 3 blessures. 1 Un moins. 1 Un 3. Moins donc 3 save A6. 2. 6 PV. 6 PV. Et c'est qui nous amène à un total de 15 pv pour ce monsieur la riposte La riposte ça fait 12 euh, 4 x 3 ça fait 16 pardon de on le rappelle, il lui reste 3 pv il lui reste 3 pv 2 pv 3 pv tu lui achètes 2 pv tout à l'heure 16 Allez, sur du 4 maintenant, il a perdu en palier, 4+, eh ben c'est pas glorieux, ça retient mieux sur du 3, Hop. et sur du 3+, plus. ça te sauvegarde, 1-1, dommage, flat 2, Eh bien, il y en a une qui ne passe pas. Qui peine pas une Et c'est les fameux 2 PV. PV qui restaient. Donc, du coup, il est mort. Par contre, je vais utiliser immédiatement le stratagème lui permettant d'attaquer. Avant de mourir. Avant de mourir. Avant de mourir. Oui. 5 touches. Non. Deux blesses. Le save à 6, raté. Et 6 PV. 6 PV de nouveau. Donc on est sur du 18 plus 3, 21 PV avant de mourir. Merci à toi, Capitaine Blood. C'est superbe. Ce qui nous amène à la fin de cette phase de corps à corps Non, car Donc il y a la riposte. terrible riposte les Skitari. Harry le Skitari. Le seul. Le seul unique. Irak. Voilà. Magnifique sur le BA, j'en ai deux. Irat. Euh, oui. Irat. Donc on en arrive à la phase de commandement de la part des Skitari. Harry fait nous un petit 1. Un Et Un petit non. 5, il est mort. Un très 1. bien. Et à côté, Et à côté les copains. Un voilà, petit Donc j'en perds. Tu en, perd. en as perdu 3. Oui. J'ai un commandement de 7. Donc tu en perds 1 supplémentaire. Voilà. Donc... Donc, fin de ce tour. Nous avons donc... Pas de prisonnier qui a été réalisé enfin. Objectif 3 et objectif 6. Et euh, chasse gros. je pense qu'il va falloir l'oublier. Donc je vais la. Ah non, je vais la garder parce que je suis joueur. Je suis joueur. Fin de la phase de mouvement pour le culte Mechanicus, allié IKa. Donc un petit repositionnement au centre de la table et on s'apprête à aller charger ce qui restera, qu'on n'aura pas pu buter au tir, en espérant que l'IKa, là-bas, lave tout ce qui est sur l'objectif 3 et que l'IKa, qui est ici sur le dernier palier, puisse laver. Euh, le, le pack de garde du, du côté euh, droit de la table. Euh, le côté gauche restant encore légèrement pourvu en garde. Allez, c'est parti, on va faire tirer les deux pipou sur la petite garde, sur une petite garde. 3 plus 3 plus, ça tuche, ça nous fait de la blessure sur du 4, Raté Donc tu as une save garde moins 1 à faire. Et c'est beau Ça s'en fait un de moins. C'est bon, si c'est bon. Ouais, ouais. Ah super. Euh, ok. Euh, on va faire les petits tirs ici euh, sur le bah, les persos qui sont là. Euh, j'ai que ça de toute façon. Donc j'ai 3 chutes, shoot, 3 shoots, 3 shoots. 3, plus, 4, plus mouille à lui et la mitrailleuse dans. La petite truc. Allez, un des six tirs. Quatre. Quatre tirs. Trois plus. <rire> une qui passe. <rire> Allez, euh, trois plus encore une fois. Je, je pense que je vais le rejeter. Il me reste un, un, un G. Je pense que je vais le rejeter. Allez. Ça passe. Le ouais. Mais là, si tu me le réussis, je mange mon. C'est bon. Okay. Donc, euh, des six euh, PV, n'est-ce ah, pas bah, Trois okay. Est-ce eh ben, qu'elle explose, est qu explose Oui, un petit si, ça me ferait plaisir. Non, raté. Hop là une fois. Okay. Ensuite, la petite mitrailleuse, les trois tirs sur la petite machine. 3 plus ça passe. Euh, une blesse sur ta petite. Euh, oui, c'est bon, c'est Ok, bon. bon. bon, bon. bon. bon. bon. bon. bon. on va shooter. Est-ce que je le vois avec mon IK, cette chose-là les... Ok, donc un des six tirs de canon Inferno, enfin le, le terminal le, le canon, le terminal le. Cannon. la gatling dans les gonzes à côté, la mitrailleuse dans les gonzes à côté, le lance flamme si je ne suis habille, pas dans les gonzes d'à côté, et la, et la nacelle dans la, personne, dans, le, dans la figurine qui est à l'intérieur du décor. Ah D'accord. et eh bien, ok, bah, les gardes. T'es sûr Oui. oui. Ouais. Ok, bon, bah le lance flamme indécis, tire. Et ça fait deux blessures, rien du tout. La, lou la mitrailleuse lourde, ouh, trois touches, euh, non. Sur du 5, deux touches. Euh, sur du 5 plus deux touches, donc là, c'est trois plus. Et deux save. Euh, C'est la mitraillette ou le lance La mitraillette, euh, donc deux save, normal. Un mort. Euh, un mort. Okay. La euh, Gatling. Canon Avenger Gatling, 5 plus. Ouh Raté, raté, raté. Raté, raté, raté, raté. Voilà, hop. Donc sur du 3, moins 1 la save. Eh ben ça fait 1 un. Une! Et 2 mages et... T'as 5 plus de sauvegarde mmh. Donc ça fait 6, c'est bien. Et il est toujours là. 1 euh, des 6 tirs de nacelle, 2 tirs, 5 plus, rien du tout. Et le, le un thermal cannon, 1 des 6 tirs, 4 euh, sur du 5. 1 qui passe euh, sur du 3 plus, ça touche. Euh, c'est beau, ça fait un des 6, PV. 6, oh, elle, elle est morte. Elle est mort. Et on s'en fout. Oui, elle explose, mais il n'y a personne. Oui, mais c'est important de savoir si elle explose. C'est vrai, ça fait un gros, un gros cratère. Dans certaines versions, on mettait un cratère à la place. Ah ça, c'était... On mettait des épaves. Ouais, c'était marrant. Vous pouvez se cacher dedans, tout bien, ça. Il reste plus grand-chose de côté-là. Hein. Voilà, euh, pour le tir, en tout cas, c'est réglé. Il reste que euh, mon seigneur de guerre. Euh, qui est à 4 euh, ⁇ qui voit euh, ton capitaine BA, en tout cas le réacteur dorsal, avec, euh, avec la pointe du canon. En fait. oui, voilà, donc euh, je vais aller y mettre un petit coup. Ouh là là, attention, attention, attention, attention. Euh, donc on va lui faire un petit coup. Va... Oh, C'est euh, 4 ⁇ Donc euh, la mitrailleuse dans les mecs. Euh, le lance-flamme... Il... Un des six tirs. 4, 4 tirs. 4 ⁇ Magnifique. Et euh, il relance pas les 1 ton seigneur de guerre Ah si. Eh ben, 2. 2 shoots, donc euh, de touches. 2 touches, 2 plus. Heureusement, une blesse, donc à moins 4. C'est 3 plus 5. Oh, wow. beau. <rire> un C'est beau 1 décipev, donc 1 déci blessure, effectivement. Tu euh, je jettes ton D Non, attends, c'est 2 D6 à mi-portée, et je jette le plus haut. Ça fait 5. On est 5D pour faire 5 fin no pain. Et voilà, monsieur, 5D. Et il est mort. Ok, euh, donc là. Bah, le reste est fucked. Déclaration euh, bah, Il y a déclaration des, petits, des, chi des petits tirs sur les euh, mecs, non C'est bon, c'est fait, j'ai rien fait. D'accord. Euh, voilà. Ils ont fait, mais c'est pas grave. Hop Ouf. Fin de la phase de tir. Il reste environ. 25 gardes impériaux sur la table. Voilà. C'est euh, parti, c'est la déclaration des charges. Ok, les poulets sur tout ce qui est là. D'accord. Et euh, les IK, les deux IK. Euh, Celui-là sur la garde impériaux qui sont là, mais je pense que je ne les atteins pas. Hein. Non. non. je ne passerai pas. Euh, ben le, Ika, le gros Ika là-bas, sur, euh, sur, sur sur sur là-bas. Euh, Allez, 2-D6, 6, c'est raté. Euh, ouais. Ici, Deux les poulets, poulets euh, on va voir. 5, et tu fais tes tirs de contre-charge, parce que Cinq. là, tu le vois, celui-là. Ouais. Okay. Et, euh, et 5, bon, je ne fais pas grand-chose, hein. je viens là. Euh, 5, à mon avis, pas, pas plus que ça. Ici, je suis dedans. Et ici, je non. Ouais. Paeline, donc, c'est probable. Ouais, allez. Ok. c'est parti pour la phase de cac des poulets. La phase de cac des poulets. Euh, on va en mettre euh, ben trois là dedans, hein, puisque j'ai pas plus. De toute façon, si. Euh, ouais, ouais. Allez, hop. Euh, donc trois là. Enfin, je vais en mettre trois là dedans et un là. Juste un là. Euh, donc les trois poulets. Allez. Putain, merde. <rire> Les, trois <attaques> <rire> Les trois attaques du poulet sur la sentinelle, euh, ça euh, touche, euh, dont une qui en fait 2, deux, 2+, deux donc ça on fait 5, force 9 cette fois, mm -hmm. puisque j'ai bah, ma doctrine, 3+, euh, bah, hein, il me semble, tu me corriges, 3+, hein, hein. donc 3 euh, okay. salves à moins 1. Et ce sera donc le DC explosion Non Ok, et donc les trois qui sont là, ça fait 9 attaques. Et bah, c'est parfait, 9 attaques sur du 3 euh, C'est beau Hop, et une Bien attaque là, qui ça. en fait deux, une supplémentaire. C'est ça, une supplémentaire. Deux supplémentaires, deux, deux supplémentaires, pardon. J'ai du mal. Euh, allez, sur du 2 bah, Voilà, ça, ça touche. Donc sur 2 moins 1. Donc ça fait 9 sur moins 1. Euh attends, 9, euh, 6, euh, et 3, 9, c'est ça. 9 sur du moins 1. Il manque un dé. Et ça fait 9, 9 morts. morts. Bon. Non, les fois, ça pas être sauvage. Fin de la phase de corps à corps. Striken s'est vu euh, combattre. Euh, les Poulets rien faire, et on a également ici les compagnies commandeurs qui a tapé sur les poulets et qui a fait un PV, mais bon, ce n'est pas assez. Ok, donc euh, fin de la phase, on va compter les points. Chasse au gros, c'est fait pour un point. Euh, guerre psychologique, si tu as des tests de morale à faire, tu en as. Faut, faut, faut, euh, oui, je vais on, la on les, on les a pas fait. Euh, Neuf, enfin, tu m'a tué 9 mecs. Ouais. Et forcément, il va sauter au psy, au psy. Donc bravo. Ok, super. Pas de prisonniers. Si un PV a été. Euh, une, une, vous en avez entièrement détruit une unité ennemie durant. En tout parce que tu as tué la Wyvern, la Manticore, euh, l'escouade d'infanterie, un. C'est bon. Un, un capitaine BA. Est-ce que tu as détruit encore un truc Non, c'est. Euh, si. Et la sentinelle. Donc ça fait 5. Donc tu le fais à 2 points. Voilà, a marqué deux points, et c'est 5, 6 et 6. 6, ouais, ok. Et euh, il te reste tenez la ligne. Que je peux pas faire et que je vais défausser. Ce qui est plutôt pas mal. Ok. Quatrième et sixième tour. Euh, quatrième tour, pour moi, et euh, probablement le dernier où je vais pouvoir tout, bouger les figurines. Sans et trip, suprématie, et contrôler l'objectif 2. Euh, donc, il va s'agir de, pour moi, de prendre des objectifs comme je le peux et euh, d'essayer de marquer un maximum de points avant la table rase. Et donc, euh, fin de la phase de mouvement. Donc, il consiste à faire surtout des, des fallbacks pour éviter que mes persos euh, soient chargés. Bon, ils se feront tirer dessus, mais ce n'est pas grave. Euh, là, je vais essayer de prendre cet objectif-là. Là, je l'ai récupéré ici. J'ai un Compagnie Commander qui va bravement aller récupérer celui-ci pour contester, pour éviter de donner un, un victory point. Moi, il a donné un kill point, donc on va, on va voir ce que ça va donner. Et euh, Straken s'est désengagé et va aller chercher un objet là-bas. Le seul et unique corps à corps qui va nous intéresser, c'est pour l'objectif 3 et pour euh, est 100 et trip pour moi. Donc j'ai 6 j'ai 4 et 1, 5 attaques. Avec mes catachans. où oh, ils sont vénères. Mmh. 3 touches. Oui, 4 Donc, 3 plus. 3 blesses. Bless. Et 3 sauvegardes à 4 plus. Et c'est eh ben, raté. C'est l'heure d'essai. Donc. Copain de Harry. Euh, quel dommage pour vos malheurs. Donc fin du tour pour euh, l'Astra Militarum. Euh, en gros, j'ai un côté où j'ai 3 personnages. Euh, qui sont en PLS et euh, de l'autre côté on va avoir euh, une grosse dizaine de gardes qui une petite dizaine de gardes qui essaient de survivre euh, je contrôle néanmoins deux piliers Alex en contrôle deux également euh, mais je contrôle plus d'objectifs donc c'est moi qui vais avoir le point d'Eternal ce tour-ci par contre c'est lui qui fait le capé non c'est lui qui aura également un point et on va pouvoir passer au Dernier tour, le tour 5. Et avant toute chose, il faut souligner qu'on été validés de mon côté suprématie et sans et Du coup, il me reste chasse au gros et fierté régimentaire. Chasse au gros, je vais, je pense, le jeter. Lui du tour 5, euh, tirage de cartes, sécuriser l'objectif 5, euh, Zeta, il est au centre, l'objectif 2, il est devant chez toi, oui. l'objectif 4, il est à côté, et sécuriser l'objectif 6, c'est tout au fond là-bas, les poulets, tout est faisable, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Euh... Fin de la phase de mouvement, on a rapproché les poulets pour ceinturer sur les deux objectifs et aller essayer de choper les deux petits persos. Euh, les skitaris du fond se sont juste un petit peu avancés, histoire d'être sûr de charger au cas où le tir ne suffirait pas. Euh, on a euh, l'Ika qui prend l'objectif au centre, celui qui est très abîmé qui court vers le 5 également euh, pour essayer de se repos repositionner. Et euh, le dernier Ika qui s'avance vers le 4 qu'on a tiré. Donc euh, voilà, on va essayer de prendre ces objectifs-là nettoyer les dernières. De résistance de l'Astra Militarum. Bon, et bah la phase de tir, de euh, la phase de, de tir, tir hein. Pas glorieux C'est pas fou hein. euh, bon, bon, on a éliminé euh, les gardes donc, qui, de qui étaient sur le, le côté. Euh, malheureusement, je crois que je suis à plus de 2 pouces, j'aurais bien aimé les, les charger, <rire> c'est dommage pour l'objectif. Hein. Euh, et il euh, reste donc deux compagnies commandantes de attachant, ah un, un, un ici là -dedans. et un là-dedans. Et le qui est là-bas. Euh, bon, si, y a un petit bout là-bas derrière là, au fond. Ah. Il y a un astropathe aussi. Ah, qui, qui, qui, qui Quatre personnages qui restent là, seuls avec leur slip. Exactement. Et euh, qui vont finir la game puisqu'on s'arrête au tour 5. C'est ça Ah oui, mon très cher. Donc c'est l'heure de la charge. La charge. Donc, la charge. la charge des Valkyries. C'est ce ne pas des Valkyries. rien, voilà, euh, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Comment, Comment tu veux pas me charger Moi oh, si, aussi, que. Allez, on va tester. Allez, va moi On est fous. Euh, même si ça ne sert à rien, on va essayer de faire le capé. Ok. 7. Attends, attends, je te balance quand même oh une des oh six grenades. Oh un grenades. 5. Oui, oui. Rien du tout. C'est magnifique. Et là, c'est le combat on veut voir. Exactement. Donc. Euh... En fait, il n'y a pas de problème à faire euh, comme ça. Toujours, euh, ouais, ouais, mais j'avais envie. Comme ça, tu maximises la douche. Ok, et euh, d'autres euh, charges ici Alors, On va tous les faire, hein Oui, okay. là-bas. Le les secondes, les coulées. Magnifique, 11. Passe. Donc, on va aller se mettre ah, là. là. Je vais te mettre une branle-là devant ta mouille. du bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est On n'a pas peur. Ok, et les et attaques. ici, ici, aussi. Oui, bien sûr, okay. ça, ça va être annonçable. Les... Oui, ça va, va être annonçable. <rire> Les skit à moules. Les skit à moules. Allez, 5 attaques. 5 attaques. 5 attaques. 10, 3. 2 touches. 2 touches. Force 4. Force 3, endurance 3. 4. C'est magnifique. Et ben voilà. Une blessure. Voilà, c'est bon, ça save. On va riposter immédiatement parce que c'est rigolo. On a... Une. Deux. Non, deux, deux, deux, deux, deux. Magnifique. Quatre. Une blessure. Une blessure. Allez. Une petite save à 4. Allez. C'est bon, c'est sauvegardé. C'est Donc euh, la charge des poulets sur l'astropathe est Straken. Ok, donc 3, 2 poulets sur l'astropathe. 3. Et quatre six. Quel Et dommage. Allô. Straken. Mmh. Pour 9, je suis avec un gentil cuisin. Donc c'est du 2, tu prends 3 blés sur un moins 1 pour 2. Euh, je crois qu'il n'a pas d'invue à 4. Hein. Je pense que c'est des, des grosses mandales. 2 Mandale. points de vie perdus. Ça. On passe enfin, sur l'astropathe. Et l'astropate. Euh, lui statistiquement, doit prendre tarif et eh ben même pas forcément quoique que faut ouais ça va bien là sur les deux plus, plus, de plus. De plus euh, ben voilà il y a 6 euh, si blesses à moins c'est bon il est mort est félicitations bon. fin de ton tour ouais on fait un point sur le scoring objectif 5 au centre de la table c'est bon euh, objectif 4 il est, est là bon, c'est bon on est juste euh, l'objectif 6 il, il est, est chez toi Falcon. voilà objectif et 2 par contre, est bon. il est bon Allez, c'est parti. Et on va garder l'objectif ici. Hein, je pense que Striken va y arriver. Voilà, euh, pour faire un petit point sur la table, il reste un compagnie commandeur ici. Un compagnie commandeur ici. Et Striken ici. Comme évoqué, euh, dernier tour qui va être compliqué pour moi parce que j'ai euh, deux fois sécurisé l'objectif 1. Euh, sécuriser l'objectif 6 et sécuriser l'objectif 2 très concrètement euh, je ne vais pas réussir à le faire euh, sauf si je, je fais des coups d'éclat mais euh, j'y crois pas trop euh, je vais tout simplement euh, survivre voilà c'est ce, ce que je vais faire et voilà, donc c'est la fin de mon tour 5. Euh, J'ai essayé de faire une double phase de corps à corps avec mon compagnie commander, mais ça n'a pas donné grand chose. Euh, ce compagnie commandeur s'est désengagé et s'est lancé move, move, move pour prendre le briseur de ligne et marquer des points. Euh, mais malheureusement, euh, sur ce dernier tour, c'est Alex qui va faire le plus de points sur le KP et sur l'éternal. On se retrouve tout de suite pour le score final On arrive donc à la conclusion de ce rapport de bataille, j'espère que vous en avez bien profité, nous on s'est bien marré, ouais. <rire> même okay. si c'était un match-up compliqué pour moi, on finit sur un score de 17-3 pour l'Exode, bravo à toi, euh, une belle victoire, j'ai essayé de me battre jusqu'au bout mais malheureusement ça l'a pas fait, Tu as énormément scoré tout au long de la partie. Je pensais pas, euh, je pensais que tu allais prendre la table et que euh, bah, j'allais pas pouvoir scorer, euh, mais finalement, euh, voilà, Lika, euh, le match-up était, euh, était plutôt, plutôt favorable. favorable. Euh, J'ai sorti des les battle tanks en fait. Euh, assez mmh. rapidement, c'était la grosse menace, même chose avec euh, tes petits canons laser planqués mmh. dans la ruine. Euh, ouais. voilà, les, les en fait, il ouais, aurait, aurait, aurait fallu que je commence euh. et euh, que j'assmate tout de suite au moins un IK, mais ça n'a pas été le cas. Ça. ça a plutôt été la tendance inverse et tu me sautais à un tank, un tank et demi par tour. Donc, euh, et puis tu les as bien descendus, quand même les IK, finalement compliqué. avec les Blood Angels, mais ça n'a ouais, pas suffi suffisant a pas été un... suffis, Ça n'a pas été suffisant, j'aurais peut-être fallu le faire dans les premiers tours, en les laissant peut-être déployés. Sais rien, mais euh, voilà, c'est euh... ah, pas eu de chance aussi sur euh, les charges. Enfin, sur euh, sur trois bleus Angel, tu rates euh, deux charges, ouais, mais en Alors même temps, c'est franchement... des charges à neuf, ça, ça arrive en fait. C'est euh, pas tu... oui, bien sûr, ça arrive, dont ouais, une avec une ouais, reroll. Enfin, ouais. voilà, c'est 4 CP à la fin. C'est les 4 CP que tu aurais pu utiliser ouais, pour vraiment mettre des grosses bien sûr. tatanes euh, sur les IK. Bien sûr, ouais, mais ouais, euh, et pas et pas franchement, le capitaine Blood Angel ça fait super mal mmh. sur euh, sur un IK. Le, le, ah ouais, le dommage 3, ça pique. Ouais, euh, clair. un Nika, euh, ça a finalement une sauvegarde un peu plus impressionnante qu'un qu Marines ouais, ouais, euh, ça. il n'a pas sa relique ou, ah, euh, ou quand c'est au tir ça. ça va mais euh, sinon euh... ah, tu y es passé à côté parce a un moment il y en a un qui a fait sauter ouais. donc, euh, donc voilà et euh, bah, écoutez on espère que vous avez bien profité de ce rapport de bataille nous on s'est bien marré en tout état de cause on se retrouve euh, peut-être pendant l'été pour un autre rapport de bataille ou sinon mmh. à la rentrée et on vous embrasse, euh, à plus des seigneurs de guerre, ciao yeah, ciao